Alors c'est parti pour le premier tuto sur la réforme de la formation professionnelle. Donc C'est le premier d'une série de tutoriels qui vise à vous aider en fait à répondre à vos questions euh, sur la réforme, vous accompagner dans, dans sa mise en place. Ce premier tutoriel portera sur les obligations de former de l'employeur, le bilan à 6 ans et les conditions de déclenchement de l'abondement correctif. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder cette question, mais je pense que c'est intéressant de commencer par ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, ce sont les obligations de former de l'employeur. L'employeur est responsable et doit adapter le salarié à son poste de travail. Il doit veiller aux évolutions de l'emploi et à l'anticipation donc de ces évolutions et au maintien dans l'emploi du salarié. C'est dans la loi depuis 2014 et c'est en jurisprudence constante depuis la fin des années 90. On voit cette jurisprudence dans de nombreux contentieux sur le licenciement pour motif économique, le licenciement euh, pour motif d'insuffisance euh, professionnelle, ou encore simplement sur le contentieux de la perte de chance euh, résultant du, du fait que le salarié n'ayant pas été formé n'a pas pu accéder à une évolution professionnelle ou à de bonnes conditions de maintien de son employabilité. Donc jurisprudence constante. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est finalement une autre protection du salarié qui a été mise en place par la loi de, de 2014, qui tient dans le fait que l'employeur doit tenir un entretien professionnel tous les deux ans, quelle que soit la taille de l'entreprise, avec chacun de ses salariés, et qu'au bout de six ans de présence consécutive du salarié dans l'entreprise, doit faire un entretien de bilan. C'est le même entretien professionnel que d'habitude, avec le même contenu, mais on en profite à cette occasion pour faire un bilan des six dernières années, et on regarde trois points, et ces trois points n'ont pas changé. Est-ce que le salarié a bénéficié d'une action de formation ou plusieurs? Est-ce qu'il a eu accès à une certification, même partielle? Est-ce qu'il a eu une promotion ou une augmentation? Ces trois choses que l'on regarde n'ont pas changé. Cet entretien doit faire l'objet d'un rapport écrit. Hein. Ce bilan doit faire l'objet d'un rapport écrit. Alors, ce qui a changé, par contre, avec la réforme de 2018, ce sont les conditions de déclenchement de l'abondement correctif. Désormais, l'abondement correctif se déclenche Si le salarié n'a pas bénéficié de ces trois entretiens en six ans Ça, c'était déjà le cas Et s'il si n'a pas bénéficié d'au moins une action de formation Autre qu'une action de formation obligatoire C'est-à-dire résultant de l'application d'un texte qu'il soit une convention internationale, un règlement ou une loi. C'est-à-dire que finalement, la réalisation de cette formation conditionne l'exercice de l'activité ou de la fonction par le salarié et c'est un texte de loi ou une convention internationale ou un règlement qui le dit. Donc, l'abondement correctif se déclenche si le salarié n'a pas eu ces trois entretiens et s'il n'a pas eu, par ailleurs et ou s'il n'a pas eu accès à une formation autre qu'une formation résultant de l'application d'un texte. Ça, c'est le changement apporté par la loi de 2018. Cet abondement est de 3 000 euros, euh, il n'est pas proratisé, la loi ne prévoit pas qu'il soit proratisé euh, sur, en fonction du temps de travail euh, du salarié. Alors, Pour répondre à la question de Ducastel, oui, c'est à l'employeur de déclarer qu'il constate qu'il doit procéder à l'abondement correctif. Et pour répondre à l'autre question très intéressante de Stéphanie Michaud, la lecture littérale du texte nous fait dire effectivement que les formations qui ne résultent pas de l'application d'une convention internationale ou d'un texte quelconque peuvent venir dispenser l'employeur de l'abondement correctif, s'il a bien conduit les trois entretiens en six ans. Mais attention cela ne change rien à ce qu'on voyait au début. C'est-à-dire peut-être que ça peut le dispenser de l'abondement correctif, mais ça ne le dispense pas de son obligation de veiller à l'adaptation au poste et à l'anticipation des évolutions de l'emploi et au maintien dans l'emploi. Mais à ce moment-là, c'est au contentieux que se fera le recours. Voilà. Donc, Ségos est prêt à vous accompagner sur toutes vos politiques formation, l'évolution de vos politiques formation liées à la réforme financement, mise en place de certification, mise en place de politique de co-investissement euh, CPF. Nous vous proposons aussi une journée d'actualité juridique, actualité euh, de la réforme de la formation professionnelle. Et à bientôt pour le prochain tutoriel.